Oui, bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 29 de Stage 1 et nous allons parler aujourd'hui d'un jeu de rôle qui s'appelle euh, donc Might, Might and Magic, euh, donc vous connaissez déjà peut-être. Donc ça, ce sera le Might and Magic Clash of Heroes. Euh, date de sortie, c'était 2011, me semble. Il est, pas, il est pas très très vieux, alors je ne sais pas exactement. Donc alors appuyons sur une touche et euh, on va voir un petit peu rapidement euh, comment ça marche. Je vous laisse lire la cinématique, puis après on verra. the un monde de peoples the Les elves gardent les forêts of Irulan. Les knights rule the de Griffin. Les wizards surveillent les déserts de les de Silver. Et les Necromancers contrôlent les wastelands de Heresh. Mais il y a un autre monde parallèle. It is Shayag, the prison world of the demons. During certain lunar eclipses known as blood moons, the walls of their prison weaken and they burst forth, plunging Ashan into war. During the last demon war, a powerful artifact was created. Called the Blade of Binding, it allowed its wielder to bind demons to his will. When it fell into the hands of a demon lord, it nearly turned the tide of the war in their favor. After the demons were vanquished, the Blade was given to a handful of allies for safekeeping. These families of elven, human, and wizardly descent, swore to guard it. But those who covet its power still dream of obtaining it. Donc voilà, on va... on va jouer... Alors, chargement. Donc ça se déroule comme ça. Donc alors on lit ce qu'ils nous disent. Voilà, des pas lourds, un hein, est plus fin que la mienne. On vient quelqu'un arriver. Hop, hop hop Les petits gardes. Donc vous voyez les petites cases là, les petits, hein, les petites, euh, les petits cercles lumineux. C'est les cases sur lesquelles on va avancer. Donc c'est vraiment du style jeu de rôle. Hein. Vous allez voir, on n'avance pas librement. Voilà. Vous voyez, ils passent par les cases comme euh, comme si on déplaçait des pions. Donc voilà. Hein, ah ouais, Yami quel plaisir. Un hein, tout le plaisir pour moi. Hein, contrairement à moi. Alors, ils font, ils font leur petit blabla hein, et ça raconte un peu l'histoire. Hein. Enfin, on va, on va pas essayer de suivre l'histoire, euh, c'est pas le but, sinon on en aurait pour des heures. Euh, c'est à plus dire, laissez-moi le présenter là. Mystère sans. Donc, il y, y a un mystère. On ce qu'on sait, des gros insectes. Au portail, il faut accueillir machin. Ah, non, là. Donc, il faut qu'on aille au portail pour accueillir des gens. Euh, clique sur machin des points de passage, on ça s'appelle des points de passage Voilà on clique dessus et ça nous emmène de point en point On peut parler aux personnages qui sont au point Donc on va, voilà on va parler à lui C'est juste du blabla hein. Pas plus que ça, rien du tout Par contre là-bas il y a un point d'interrogation Qu'est-ce qu'il nous veut Il nous a donné des chasseurs Donc des chasseurs vous allez voir c'est pour le système de combat Qu'on qu va voir dans, dans très peu de temps là donc on va déjà accueillir les autres là-haut. Hop. Allez. Je pour vous montrer que c'est bien du jeu de rôle. Hein. Voilà, donc euh, ils arrivent. Choup, choup. Comme par hasard, il y a une petite case à gauche et à droite. <rire> Salutations, mmh, bienvenue là. Donc on l'accueille, c'est super. On voyait quand même les graphismes qui sont vachement bien, bien faits. C'est très joli c'est très joli à voir. Puis euh, la petite musique d'ambiance... Euh, tout est bien, franchement, c'est un jeu, je vous démarrer, c'est déjà joli à voir, après ça vous donne envie d'y jouer. Ah, t es, t es, t es. Par contre, voilà, il faut aimer le jeu de rôle, vous allez, vous allez voir comment, comment se déroule les combats, c'est euh, spécial. Donc voilà, il y a un ennemi qui est apparu, il va arriver normalement. Hop, hop, combat. Donc, Awen et ennemi, objectif de combat, vaincre l'ennemi. Voilà, bah, en même temps, donc on a chacun... Des, des unités, on va dire. Donc, ils vont nous expliquer, là, il va y avoir un tutoriel. Voilà. Voici votre première bataille. Le champ de bataille se divise en deux parties. Donc, vous voyez en bas, donc l'ennemi est en haut, la partie haute, là. Donc, lui, il lance ses troupes. Voilà. Ça, c'est ses unités à lui. Nous attendrons vos ordres. Moi, c'est mes unités à moi, Les petits archers. On vient le moment donné, c'est pas, pas pour rien. C'est à vous de commencer. Donc, le but, ça va être de, de réunir euh, des archers par groupe de trois. C'est à dire qu'on va prendre, euh, prendre l'archer en vert. Hein. Alors attends, il déplacer une unité. On va prendre celui qui est en vert et on va le mettre sur celui-là. Et à partir du moment où ils sont trop alignés, on prépare l'attaque. Ça veut dire que le tour prochain, ça va attaquer l'ennemi. Donc voilà, dans un tour, c'est marqué, il y a un compteur de tour. Hein. Voilà. Il faudra maintenant une seconde attaque. Donc avec le deuxième là, on va faire pareil ici. Voilà. Le tour de l'ennemi. Donc j'ai deux attaques qui sont prêtes à être lancées, maintenant c'est à l'ennemi de, de faire sa petite stratégie. Donc lui voilà, il prend ça, il me le met devant moi pour pas que je puisse attaquer, enfin, pour, que je, pour, que, pour avoir moins mal au prochain tour. Donc il a préparé deux attaques et en même temps il va bloquer une des miennes. Donc là ça attaque automatiquement, voilà, ça lance un, un ça fait deux dégâts. Et là ça fait que un des dégâts puisqu'il avait euh, une, une unité au milieu. Ouais donc pour l'instant j'ai plus rien. Euh, ma barre de santé j'ai dit moi j'ai dit pv lui il n'avait que 4 en même temps on n'était pas égal il faut que j'appelle des renforts Alors comment je, je fais quoi voilà j'ai appelé des renforts il me reste qu'un seul un, un mouvement il faut que je fasse quoi il faut que je termine mon tour comment est-ce que je termine mon tour <rire> je ne sais pas, j'ai cliqué de partout, j'ai cliqué avec le clic droit de partout, qu'est-ce qu'il se passe Il faut que je clique où mm -hmm. Et je clique de partout Là peut-être, ah oui là, voilà. Donc il fallait faire un clic droit sur celui-là, sur la, sur la petite flèche en bas. Donc lui il m'attaque, pareil, hop il me met deux dégâts, il m'en remet deux là. Trois Ah, il, il, fait, il, fait, il fait beaucoup plus mal, ses unités font plus mal que les miennes. Voilà, moi j'attaque. Il avait plus qu'un PV, j'en affiche deux, c'est fini. La santé de l'ennemi, vous avez remporté la bataille. Ça me rapporte donc des points d'expérience, permet de gagner des niveaux, d'augmenter les caractéristiques, enfin ma force, mais tout ça. Voilà, tac tac tac, tac. on a gagné un peu d'équipé. Hop, ça c'est les niveaux de mes archers.